What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement. mais bien pour une nouvelle vidéo compagnie de, de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur le skyblock d'un pixel et aujourd'hui nous allons crafter une des armures les plus rares du jeu qui s'appelle la Diver Armor ou le Diver Set et nous allons le tester aujourd'hui donc avant de commencer je veux juste vous expliquer comment on fait pour obtenir des têtes comme ça donc déjà pour obtenir des têtes il faut les pêcher et il faut, être niveau, euh, il faut les pêcher à partir du niveau 20 pêcheurs. Donc lorsque vous êtes niveau 20 pêcheurs, moi je suis 21, vous pouvez pêcher un boss qui s'appelle le Sea Emperor Boss. Et celui-ci peut vous donner des Emperor Skull. Et avec 24 Emperor Skull, vous pouvez crafter cette armure qui s'appelle le Diver Mask, Diver Shirt, Diver trunk et Diver Boots. Et toutes ces armures-là vous donnent un permanent... Euh et un euh, permanent euh, bret en dessous de l'eau, genre vous pouvez respirer un et vous allez super vite dans l'eau. Donc vous faites des bunny hop dans l'eau, vous allez super vite, vous allez voir après si on a réussi à l'avoir. Donc pour l'instant, j'ai parié euh, 3 millions sur hein, le casque, en espérant qu'on puisse l'avoir. Et j'ai parié... Euh... Ah On m'a outbid en fait J'avais pas vu. J'avais parié 3,5 millions ici. On va voir s'il n'y en a pas d'autres, des empereurs, euh, empereurs, il y en a 24, mais dans trop longtemps, 8 pour 4 millions, on n'en a pas besoin d'autant, ending soon, il y en a qui se terminent bientôt, ouais, c'est les seuls, Alors, il faudrait parier 4 millions 800 000 pour 8, ça, ça fait beaucoup quand même, mais si on parie sur le pantalon directement, ça revient à combien, on va voir vite en fait, en hein, passage, on n'a rien à perdre quoi, et si on parie sur le pantalon directement, ça fait 4 millions 600 000, donc, euh, ouais On va parier sur les, les 8 On va parier sur les 8 Parce qu'on n'aura pas à attendre euh, super longtemps Si nous autres beat, par exemple On ne va pas parier plus Mais pour l'instant, je crois que ça suffit Donc, on attend euh, quelques temps que ça termine Pour qu'on puisse crafter tout ça Et le tour sera joué Donc, j'ai déjà les bottillons, comme vous pouvez voir ici Et 9 Emperor school, Mais je vais faire le plastron dès maintenant Donc, on va crafter le plastron ensemble, les amis Juste là, voilà le diver shirt donc, on est à la moitié de l'armure, ce qui est pas mal du tout. Donc, j'espère que je peux avoir les 8 euh, empereurs ici pour crafter les pantalons. Si, en, il va m'en rester 2 et on va les garder parce que, bon, ça peut peut-être valoir plus cher un jour, mais c'est environ 400 000 unités. Donc, euh, 500 000 l'unité, c'est pas mal. Allez, j'ai aussi acheté un shrimp de chief, de fish. C'est un poisson légendaire qui est obtenable seulement avec les blocs de glowstone, euh, les blocs de euh, headstone. Avec des particules dessus. Et c'est très simple. C'est pour rajouter à mon musée. Comme j'ai fait dernièrement un petit musée. Où je collectionne plusieurs items. Donc comme vous pouvez voir. Je vais collectionner la Diver armure ici. J'ai déjà commencé la Blaze Boots. J'espère que je vais être capable de, de la faire la Frozen One. J'ai débloqué le Craft. Si je me souviens bien. Dans la glace. Ouais j'ai débloqué le Craft. Donc on va essayer de faire une Frozen Blaze armure. Et euh, on a la Strong ici. Ensuite on a Perfect Tier 12. J'ai juste le Plastron pour l'instant. Euh, Unstable Dragon Armure, comme d'hab, bon, un Ensuite, ici, on a plusieurs items et c'est là que je veux rajouter. Donc, on a un Sleeping Ice qui est buggé, on a les Stereopens qui sont chiantes à crafter, un End Portal qui a buggé, Gold de Fish, give de Fish, Nob de Fish et Bat de Fish, et Shrimp de Fish, il pourrait aller juste là. Ensuite, on a l'End Armure, c'est des armures un peu moins importantes, mais je les avais, je me suis dit pourquoi pas les mettre dans le musée. Donc, on a la End Armure, Protecteur, ferry euh, la ferry c'est celle des ferry Souls, elle change de couleur. Mineur, Lapis et Magma Armure. J'ai oublié de mettre en haut Magma, mais bon, voilà. Ensuite, on a de la place de ce côté-là. De ce côté-ci, on a deux places encore pour mettre des items. On a la Golem Armure, la Snow Armure. On a la Amber Armure, donc l'armure du Nether. La Old Dragon Armure. La chip Top Xedo. La Angler 7, donc l'armure la, de pêcheur. Tarantula avec 50 000 kills. Mastiff, Reaper et Reaper Mask. Donc l'armure la, des revenants avec le Reaper Mask. On a la Wise. La Young et la cristal armure Juste ici Donc pour l'instant ça va J'ai presque terminé Il me reste juste le fond du bâtiment à terminer Mais je sais pas si on va l'agrandir ou pas Mais il me reste juste ici à terminer Et le le tout sera terminé Donc si vous avez envie de venir voir l'avancement de mes armures à chaque fois Ou ma collection quoi Je vais essayer de exposer tous les items que j'ai Les plus rares dans cette pièce Donc voilà il y en a encore pas mal de place et tout On peut encore rajouter Mais euh, si vous avez envie de jeter un coup d'œil à tout ce que je possède Vous pouvez toujours venir ici Si vous avez des items qui sont plutôt rares Slash légendaire, vous pouvez toujours me contacter. Euh, ce que j'aimerais bien avoir en fait à exposer plutôt, euh, je vais pas vous mentir, ce serait des blaze rods si vous avez des blaze rods affilés. Euh, ensuite, quoi d'autre qui est vraiment vraiment. Bah, le creeper pence en soi, on aura pu. Euh, creeper pence, ça peut être cool. Euh, comme j'ai dit, la, la, la frozen blaze. Et puis sinon, dans les trucs, la sponge armure. La sponge armure, je travaille dessus en ce moment là, j'ai déjà quelques éponges euh, enchantées. Laissez-moi vous montrer, je sais pas pourquoi je suis super fatigué aujourd'hui, mais laissez-moi vous montrer, j'ai déjà commencé, j'ai déjà trois boîtes éponges, donc on va bientôt pouvoir faire les bottillons. Donc euh, on va continuer là-dessus les gars, et puis moi je vous reprends, lorsqu'on peut crafter le reste de l'armure, où nous possédons le reste de l'armure Diver. J'ai décidé d'acheter aussi des patato books, donc il reste 25 minutes, mais j'ai décidé d'acheter des patato books, donc j'ai acheté 40 becquets de potato. ils se terminent bientôt, donc c'est à peu près... Euh, 100 000 unités normalement, je les ai pour un peu moins cher là à 3 millions, donc euh, ça va, donc on va pouvoir les, Oups. on va pouvoir les récupérer et c'était Pig. C'est un pig Technoblade, donc c'était les patatos de Technoblade. Donc euh, voilà, c'est cool. Donc on va pouvoir full patato l'armure. Pendant que je suis là, j'ai euh, aussi euh, fait deux livres. Euh, donc j'ai fait le livre, euh, j'ai mis Godly sur celui-ci. Et lui il était wise, je l'ai changé en Godly aussi. Ça m'a coûté à peu près 600 000 pour les deux. Et on va mettre en même temps euh, ça dessus ça. Et on va aller crafter les patato book pour pouvoir la full patato book. Je sais que ça sert à rien de la patato book, j'ai juste envie de le faire pour le fun. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va euh, faire des patato books. Et je vais la full patato book lorsque le temps en arrivera. Je vais quand même encore réfléchir si je la patato book ou pas. Parce que je vais pas vous mentir, les gars. C'est quand même 3 millions de patato books. Euh, ça coûte quand même cher les patato books. Et je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Donc on attend d'avoir nos derniers skull qui terminent dans 25 minutes. Et puis je vous reprends lorsque nous y sommes. A tout de suite. On a la marchandise fiston. C'est parti, les copains. Et... b boom bada, boom Nice. Je me suis aussi acheté une Titanic Bottle. Malheureusement, on n'a pas eu le, le, le fiche. Donc, euh, ça fait chier, mais bon. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas tous les avoir. Donc, je ne vais pas mettre Godly tout de suite dessus, vu que j'ai que 25 000 sur moi. Mais lorsque j'aurai vendu quelques items, on mettra Godly dessus pour le full, euh, euh, pour le full euh, reforge. Je ne vais pas Patato book, Je vais les garder pour euh, au cas qu'il y ait une nouvelle armure qui sort ou quoi. Et, parce que vraiment, ça ne vaut pas le coup. Mais on va quand même tester l'armure, les gars. Voyons voir ce, qu -ce que ça donne. On m'a dit que c'était une des armures les plus cool du jeu. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, déjà, dans l'eau, on est censé être un poisson. Parce que j'ai entendu Oh, il nous reste euh, deux, têtes, euh, deux têtes à revendre après. Donc, normalement, on est... Ah ouais Ah ouais Regardez ça, les gars. What the fuck What the fuck Attendez, il n'y a pas un endroit genre au spawn où est ce il y a masse de l'eau euh, ouais, par là-bas. What the fuck, les gars Comment ça va Rapidos, prestos, ce truc On va tester les gars, ça va être drôle. Vous êtes prêts Vous êtes prêts voilà. On dirait un poisson les gars. Oh Ouh J'allais me jeter en bas de la map comme un con. Holy shit les gars, on, comme on va vite dans l'eau. C'est un truc de malade en fait. Cette armure, elle peut être super bonne en fait. Lui, il doit se demander qu'est-ce qui se passe <rire> tu peux voler au dessus et tout de l'eau Regardez comme un poisson Ah mais c'est trop bien Oh je regrette pas du tout de l'avoir acheté la vie de ma mère Je suis plutôt content Et eh ben ça les gars si vous avez de l'argent à dépenser ça m'a coûté environ 13 millions Si vous avez de la thune à dépenser en vrai ben, allez-y, achetez-la, mon pote, ça vaut vraiment le coup. 13 millions de bien dépensés, je vais vous avouer. Mais elle doit retourner où ce qu'elle doit être depuis le début Dans le musée, les amis. C'était pour ça que j'avais décidé de la voir. Donc, c'est parti, on va la mettre dans l'item frame. On va la retester lorsque la, les donjons vont sortir. Peut-être qu'elles vont devenir plus fortes ou meilleures. Mais pour l'instant, elle va ici. Je vais la mettre de Godly juste après la vidéo. Ne vous en faites pas. Mais oh là là, je suis vraiment contente d'avoir acheté. Enfin, il me reste plus que la Blaze Armure à faire. Je vais essayer de faire la frozen ensuite. Ça va coûter cher, mais on est capable. Et ensuite, on fait l'éponge. Donc. Ah! Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo lorsque nous allons sûrement euh, faire l'éponge. Donc, celle des éponges, ça va nous coûter super cher aussi. Mais bon, pourquoi pas essayer de faire les armures les plus chères du jeu. Peut-être qu'un jour ils seront utiles. S'ils si ne sont pas utiles, c'est juste des armures de collection. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Je vous aime plus. Je vous aime plus que tout au monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icons. Ciao, ciao!